Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice quiz que vous allez réaliser en Swift avec Storyboard, donc dans le fameux mode Kindergarten. Les objectifs de l'exercice sont de regarder les principaux mécanismes pour l'interactivité sous IOS, prendre de l'expérience sur Storyboard, écrire du Swift. Alors cette fois-ci on va écrire à la fois des méthodes à remplir pour le view controller, mais vous allez également créer une classe indépendante en Swift et euh, là aussi comme pour d'autres applications que vous avez déjà commencé à réaliser à l'heure actuelle, eh bien on peut les qualifier de sérieuses en ce sens que vous avez des dérivés. Là, je me suis amusé à taper Quiz sur l'iTunes Store et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui apparaissent. Petite démonstration de l'application. Donc, vous voyez ici, je peux en appuyant sur les boutons voir un certain nombre de questions et je peux choisir des questions balèzes, c'est-à-dire que le mode balèze me fait apparaître des questions supplémentaires qui euh, sont affichées en rouge. Lorsque j'ai un trou, je ne connais pas la réponse, et eh bien ce n'est pas grave. Je vais ici euh, afficher la réponse et bien évidemment, euh, lorsque j'avance et que je reviens, il se souvient que la réponse avait été affichée. Je peux redemander la réponse un certain nombre de fois, bien évidemment, euh, le compteur de réponses vue en bas ne s'incrémente pas et euh, ici, vous voyez, euh, je affiche, affiche euh, les questions que je souhaite. Bien évidemment, mon application fonctionne à l'horizontale également, bien évidemment, son comportement n'en est pas altéré. Revenons à l'horizontale. Alors Dernière chose qui est importante, c'est que lorsque vous êtes sur une question balèze, en mode balèze et que vous quittez le mode balèze, eh bien bien évidemment, cette question ne peut plus rester affichée puisque vous êtes un pauvre petit. Et dans ce cas-là, il faut que vous allez chercher la première question normale qui est euh, disponible. Voilà. Et vous observerez que malgré toutes ces manipulations, eh bien, quand je retombe sur une question pour laquelle j'ai affiché la réponse, eh bien, ma réponse reste affiché. Voilà c'est tout. Alors je vais vous donner quand même quelques éléments comme d'habitude vous allez utiliser donc des boutons. Donc là ici deux UI buttons ici et ici et ici vous voyez que ces boutons là vous les avez particularisés vous trouverez euh, les images qu'il faut. Euh, des UI labels alors moi j'ai tout fait que des UI labels. Il y a un UI switch ici. Euh, vous pouvez également utiliser des UI text view. Voilà. Mais moi j'ai tout fait ce coup là avec des UI Labels, je me suis amusé euh, dans la version précédente que j'avais faite et eh bien j'avais fait ça euh, la partie euh, questions et réponses je l'avais fait euh, avec euh, des euh, UI TextView donc vous pouvez faire les deux ça change un petit peu euh, ce qui se passe bien évidemment c'est que si vous faites des UI TextView et eh bien en fait le UI TextView il y a le mode édition qui vient avec et il faut que dans ce cas là vous désactiviez ce mode édition. Bon il y a du code donc vous allez avoir une classe question-réponse qui va stocker en fait l'ensemble des questions, et réponses associées, savoir si les questions sont en mode balèze ou pas hein, en fonction de ce switch qui est activé et vous allez le faire en Swift proprement avec un tableau de tuples bien évidemment. Et puis vous allez avoir des méthodes d'accès qui vont pouvoir vous permettre de récupérer une question, de passer la question suivante, de savoir la difficulté de la question etc etc. Bref il y a de quoi rigoler un peu et en particulier, vous risquez d'avoir de temps à autre à regarder le Fantastic Manual. Truc numéro 1 qu'on a déjà fait, c'est que les fameux boutons ici qui vous permettent d'avancer ou de reculer, eh vous allez leur associer la même méthode. Et puis en fonction du bouton, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. C'est dommage d'avoir deux méthodes pour cela. Et vous utilisez le Sender hein, que vous pouvez associer, bien sûr. Et puis bien évidemment le truc numéro 2, alors ça c'est quelque chose que vous auriez peut-être déjà dû faire dans d'autres exercices auparavant et que je vous recommande de faire dans l'absolu, c'est de centraliser l'affichage dans une méthode et que cette méthode elle soit capable de gérer tout, le mode horizontal, le mode vertical et éventuellement bon là si vous voulez supporter les grands terminaux, les modes euh, liés aux grands terminaux mais l'idée c'est que tout pour la vue soit concentré de manière à ce que lorsque vous fassiez un réaffichage et eh bien vous le fassiez globalement et proprement. Voilà c'est un truc que moi j'utilise. C'est beaucoup plus facile en termes de maintenance et je pense que vous avez intérêt à en faire autant. Et ben c'est tout. En guise de conclusion je pense que là il y a de quoi pas mal s'amuser. Surtout avec Storyboard vous pouvez enrichir l'exercice autant que vous le voulez. Vous avez accès aux ressources, en particulier les images, des boutons, etc. et des icônes sur la page associée à la séquence. Et bien, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que je vous remercie de votre attention. À bientôt.